Pour Florent, je vais essayer de m'en souvenir avec la guitare de Eric Vincent. <coughs> Génie, je fais des vis je blâme, je marche pas de mes vices, et quand vient à la fin du mois, je dévisse et je revisse, j'ai un grand d'estomac qui me laisse, qui me reste jusqu'au trognon, la vis, la vis. C'est de j'en ai des crans d'estomac. me servent jusqu'au trognon. La vis! La vis! La vis! vis. Ah, je fais pas de greffe sur le tas, je fais des vis. Je boulonne, je marche pas de mes vis. Mais quand on à la fin du mois je vais visser, je revisse, j'en ai des crans d'estomac qui me sert jusqu'au trognon, La vis. Clous, la vista la vista, la vis, la vista, la vista la vis, la vis, la vis, la liste, la